Je m'appelle Gabrielle ross je suis étudiante à la deuxième année à la Matrice, en service social à l'Université d'Ottawa. Lorsque j'aurai terminé mes études, j'aurai environ 20 000 en dette. Ça m'affecte particulièrement parce que dans le cadre de mon programme, je dois faire un stage à temps plein non payé, donc je dois travailler en même temps pour être capable de vivre. Euh, J'espère pour le futur que l'éducation postsecondaire soit abordable pour toutes et tous. Assez c'est assez, arrêtons les autres.